de Les enfants de Chablis. Enfants seraient... ah, il doit y avoir Larsen qui a invité, Gof and Gof. Non, est invité, les gaufs et Non, c'est bon. Franchement, ça fait plaisir de vous voir. Je ne vous dirai que ça. Et je vais donner tout de suite la parole au président de cette 52e Saint-Vincent tournant du Chablisien, Vincent Laroche. Mesdames, Messieurs, vos grades et qualités, mes chers confrères, chers amoureux et amoureux du Chablis, chers amis, bonjour et bienvenue à la 52e Saint-Vincent tournante du vignoble de Chablis à Fléi. Le comité de Saint-Vincent et moi-même souhaitons vous remercier, vous, véritables ambassadrices et ambassadeurs de nos vins, d'être venus ici aujourd'hui à sa source pour les honorer. Enfin, après 2020, 2021 et 2022, un report et deux annulations stricto sensu, c'est bien cette année, en 2023, que cette fête renaît et continuera de traduire les valeurs de nos traditions vigneronnes et ses sources de rapprochement des populations, de partage, d'entraide, de solidarité, de fraternité, d'humanité, de joie et de paix. Mais tout d'abord, et avant de continuer, il faut que je vous raconte cette petite histoire. C'est celle d'un môme qui se trouvait il y a 43 ans ici même devant ce podium, à écouter des bons hommes cravatés qui faisaient des grands discours pleins de promesses, et Pinote habillé en jaune et vert qui faisait boire du chablis aux villageois dans un grand vase. <rire> à l'époque, le môme rêvait les yeux grands ouverts de voir son village décoré de milliers de fleurs, d'objets. C'était la fête partout dans les rues, la joie, la musique, les rires, la convivialité, le bonheur. Bref, un moment inoubliable. Et le Chablis de Fléi a continué à donner des envies depuis. Bon nombre bon de, de mômes sont nés. Et ici, ça ne fait pas semblant. Dernier recensement 180 habitants, dont 48 ont moins de 22 ans. Bravo. Pour cette Saint-Vincent, pas de thème particulier, mais vous l'aurez compris, nous avons souhaité associer indubitablement les jeunes à l'organisation, car la Saint-Vincent, c'est aussi leur histoire. La jeunesse à Fléi, c'est la fleur de notre village c'est elle qui, plus tard, donnera des fruits. Et je félicite donc tous nos jeunes au nom du comité pour les efforts fournis pour la réalisation de leurs décors, notamment la fresque en mosaïque que vous pourrez admirer, mesdames et messieurs, en vous rendant au caveau numéro 3. Les fêtes de villages vineux sont populaires et sont un moteur de l'économie touristique locale. Grâce aux bénévoles, nous pouvons promouvoir la richesse de nos terroirs, communiquer sur ses savoir-faire et faire découvrir au grand public la richesse de notre patrimoine. Nous avons donc décidé, cette année à Fléi, pour la première fois dans une Saint-Vincent du Chablisien, d'ouvrir un caveau cru et millésime, le numéro 7 au sein même du village, afin de vous faire découvrir nos vins. Chacun pourra déguster deux Chablis et trois Chablis premiers crus de différents millésimes et de plusieurs domaines grâce au kit indispensable. Maintenant, je souhaite remercier spécialement toutes les personnes et tous les membres actifs du comité, qui sont à l'origine de tout ceci et dont le travail gigantesque et rigoureux a permis de tisser ce réseau exceptionnel de relations. Véritable réseau social humain et unique. Merci à tous les membres du bureau qui ont dû me supporter pendant cinq ans et demi. Merci aux responsables des 11 commissions, aux membres qui les composent et qui ont joué un rôle primordial dans l'organisation. Même si parfois il a fallu ménager les susceptibilités de chacun, et ici à Fli, les caractères sont forts. Je félicite toutes les petites mains, les gens de l'ombre, les celles et les ceuses très discrets, ils se reconnaîtront. Merci aux bénévoles anciens qui pensaient que ce serait leur dernière fête avant de prendre leur retraite, mais qui devront encore œuvrer pour la prochaine jusqu'à l'âge de 84 ans, afin de préserver notre bien précieux <rire> qu'est la Saint-Vincent. J'imposerai cette réforme quitte à utiliser le 49-3. <rire> Merci maintenant aux vignerons, au conseil municipal et à toi, monsieur le maire. Merci à toutes celles et à tous ceux qui vivent du, autour et qui œuvrent pour le chablis. Merci enfin à cette poignée d'irréductibles fléisiens, dont je tirerai les noms, qui, grâce à leur courage, leur pugnacité et leur abnégation, ont sauvé les Saint-Vincent car ils n'ont jamais, jamais abandonné. Sans eux, notre fête traditionnelle aurait aujourd'hui tout simplement disparu ceux même qui refuserait toute médaille ou tout cordon, mon cher Yvon, mais qui un jour mériterait d'entrer tout simplement au panthéon de la viticulture chablisienne. Nos remerciements iront également à certaines personnalités, et pour, là, et pour cela, je vais procéder à une petite remise de cadeaux. Pardonnez-moi si nous ne respectons pas d'ordre protocolaire. Nous commencerons par Monsieur le curé, Père Michel, si vous voulez faire un pas en avant. Merci pour le grand office religieux de ce matin. Ce fut la plus belle messe de Saint-Vincent que nous ayons vécue. À partager avec vos fidèles parmi les plus fidèles. Merci. Monsieur le préfet Jean, permettez-moi, monsieur le préfet, de vous présenter en quelques chiffres le village de Fléi. Et j'aurais tenu 3 minutes 48 avant d'aborder le sujet. Fléis, c'est 5500 véhicules par jour, dont 550 smirmors qui ne se croisent pas sur deux tiers de la traversée du village. Et une vitesse moyenne de 69 km h au lieu des 30 requis. Monsieur le préfet, si vous pouviez trouver une date dans votre agenda après la Saint-Vincent afin de convenir d'un rendez-vous avec monsieur le maire, pour régler définitivement les, vit les vitesses toujours trop excessives, les parents et les enfants vous en seraient fort reconnaissants. Je vous avoue qu'au début, le comité de Saint-Vincent et moi-même pensions vous fournir des étilotesses, car vous n'allez pas être sans ordonner des contrôles ce soir. Mais afin que tout le monde soit sur le même pied d'égalité, permettez moi de vous offrir ce modeste flacon. Monsieur le député André Villiers. Oui, oui, bah j'ai bien vu que vous étiez en retard. Hein. À la messe. Voilà un excellent souvenir de notre terroir, s'il vous plaît, qui lui n'a aucune amertume. Cette cuvée numéro de l'eau D965 n'a pas non plus de défaut et niveau arôme, elle est sans déviation, comme flé. <rire> Un président de Saint-Vincent ne pouvant vous solliciter pour une aide quelle qu'elle soit, sachant que vous n'avez plus désormais de réserve parlementaire, il serait bon quand même, monsieur le député, que vous puissiez accompagner notre maire pour l'obtention d'une subvention au sein de notre gouvernement dans l'expectative de travaux de contournement de Fléi. Je tenais à préciser qu'ici, à la Saint-Vincent de 2000, le conseiller général Henri Nallet répondait à notre maire de l'époque qu'il faudrait juste un peu de patience pour une déviation à FléI. Vous disiez également lors d'une fête des vins à Chablis que tout vient à qui s'est attendre. Alors si mes calculs sont bons, je conclurai par n'aller plus Villiers égal Fléy vite dévié. Merci d'avance. Eh ben je l'oublie pas, monsieur Patrick Gendreau s'il vous plaît, président du conseil départemental. Patrick En politique, il faut toujours des alliés, m'a-t-on dit. Nul doute qu'en serrant un magnum de Chablis de notre belle cuvée de Flei numéro de l'eau D 965, C'est le numéro de la rue hein, qui passe derrière. La majorité continuera de te suivre, mais il faudra quand même parler aux conseillers de futurs projets solides, comme la déviation de Flei, par exemple. À voir avec les élus qui sauront prendre les bonnes décisions. Suffira juste de ne pas leur faire voter le report de l'annulation des mesures dont le maintien de l'abandon supprimerait la confirmation et qui permettrait de conduire à l'exclusion du rejet de la validation pour que le dossier de notre déviation remonte en haut de la pile des priorités au Conseil départemental et affléille plus qu'ailleurs la sécurité autour de la route. C'est une priorité et la déviation une finalité. Merci Patrick pour ton aide. Monsieur le colonel de gendarmerie Pour vous, nous avions pensé vous offrir un radar pro-laser 4 Mais notre budget ne le permettant pas, vous l'aurez compris, et en attendant que vous veniez nous faire une démonstration du vôtre, permettez d'accepter un petit flacon de chez nous pour vous remercier, et surtout vous donner envie de revenir nous voir très vite. En tenue, vous serez toujours le bienvenu. Pour conclure cette remise de cadeaux, je demanderai au colonel du SDIS. Et voilà, et ben a gagné une minute. Pour terminer, je voulais dire merci à tous nos bénévoles, et eux ne sont ni devant ni sur le podium, 300 environ qui s'affairent en ce moment même aux caisses, dans les chaos et partout dans le village, et qui, je l'espère, nous entendent. Merci pour votre disponibilité et votre complicité. Dommage pour vous mais je n'ai plus de cadeau. alors on va vous faire un bon bourguignon. La, la, la, la, la. Vous tous, venu ici fêter Saint-Vincent aujourd'hui. Je vous souhaite une très heureuse journée. Je vous dis amusez-vous, aimez-vous, prenez soin de vous et profitez. Vive Saint-Vincent, vive le Chablis et vive Fléi. Oui <rire> Bonjour à toutes et à tous. C'est un immense plaisir de vous accueillir à Fléi pour cette Saint-Vincent tant attendue. Bon apparemment ça marche mieux. Je recommence. C'est un immense plaisir de vous accueillir à Fléi pour cette Saint-Vincent tant attendue. Je remercie de leur présence les autorités civiles, militaires et religieuses. Excuse-moi André, mais cette formule dont tu as les mérites convient très bien aux discours les plus courts, donc les meilleurs. Cette manifestation que nous attendions avec impatience a enfin lieu et je remercie toutes les personnes ayant donné beaucoup de leur temps pour que cette fête soit réussie. Tout le monde a participé à ce challenge qui est de vous accueillir hier au banquet et au bal, aujourd'hui dans les différents caveaux, vins, restaurations et artisans, afin de découvrir de nombreux talents locaux. Cette manifestation a été admirablement orchestrée par Vincent, notre président, qui depuis bientôt six ans n'en débordent débord pas, on la fera à la Saint-Vincent de Fléhi, c'est avec volonté et détermination qu'il nous aura emmenés jusqu'au bout. Fléy a de la chance de faire partie des vins communes qui représentent le Chablis, pour produire des vins d'exception réputés dans le monde entier. Mais pour produire ce nectar, bien des générations se sont battues contre les éléments naturels. Même si aujourd'hui les risques subsistent au niveau climatique, les nouvelles complexités de notre métier sont dues essentiellement à la technocratie. Il serait intéressant que ces bien-pensants sortent de leur bureau afin de comprendre nos métiers, ce qui éviterait de se retrouver avec des impasses techniques ou des absurdités environnementales. Je ne rajouterai rien au sujet de la route, Vincent a fait tout le boulot. Je dirais juste aux responsables du département que la solution d'ébouler une partie du vidage pourrait élargir la route des guerres envisageable, vu la difficulté à faire démolir les ruines par les services des bâtiments de France. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne journée, où vous pourrez apprécier les nombreux et fabuleux décors confectionnés par les artistes fléisiens. Bien, j'avais pas prévu, en fait, de, de parler, je croyais aujourd'hui que c'était ta fête, Vincent, Saint-Vincent, il est où Vincent Mais finalement, euh, c'est plutôt notre fête, hein. je ne sais pas si vous avez remarqué, mais bon, il en fallait un premier, donc merci Yvon, mon cher, euh, mon cher copain. Je vais rester très court, parce qu'effectivement, les discours les plus courts euh, sont les meilleurs, donc je voudrais euh, tout d'abord euh, vous dire tout le plaisir que j'ai d'être ici, après effectivement trois ans de pause, et avec un président s'appelant Vincent, ben je pense qu'il ne pouvait pas en être autrement. Hein. Vous voyez, il fait beau, c'est merveilleux. Les fléisiens, les fléisiennes, c'est eux qu'il faut féliciter. C'est eux qui ont donné la belle image de ce chablisien. C'est eux qui ont donné euh, par leur persévérance, leur euh, assiduité, leur patience. Hein. Ils sont patients à Fléi. Hein. Vous voyez, ça fait 30 ans qu'ils attendent une déviation. Donc ils sont très patients. Donc ils ont attendu effectivement que la fête arrive. Et aujourd'hui, euh, de mémoire de Saint-Vincent Tournante, je pense que c'est une des plus belles, c'est même certainement la plus belle. Les conditions météorologiques sont merveilleuses, vous êtes là tous nombreux. Les élus en prennent plein la tête, hein, en général, euh, bah, ils aiment bien finalement, hein, sinon je pense qu'ils ne seraient plus là. Et puis, euh, surtout, surtout, eh bien... Après ces trois années, justement, de morosité, même si la morosité perdure, et bien grâce à ces manifestations comme celle d'aujourd'hui, bien ça fait du bien de se retrouver. Donc, je dirais, faites la fête, profitez-en, n'abusez pas. Les autorités, naturellement, sont là, elles surveillent. Mais surtout, surtout, restez comme vous êtes, c'est-à-dire en de solidarité, d'amitié, de fraternité. Vive Léhi, vive Lyon, vive la France Très bien. Donc, j'avais pas prévu non plus d'intervenir, mais c'est avec plaisir que je, prends la, que je prends la parole. Bon, je vous salue toutes, euh, toutes et tous. Alors, beaucoup de choses ont été dites, euh, les messages ont été bien reçus, euh, monsieur le président. Euh, bah vous savez que nous sommes de passage, nous, les préfets. Mais le message sera transmis, évidemment, euh, à qui le roi. À qui le... Au successeur, évidemment. Donc, euh, non, non, ce que je voulais euh, vous dire, bon, c'est la première fois que je découvre euh, ce village. Donc, euh, je, je le trouve magnifique. Je... Les habitants ont fait un, un travail exceptionnel dans la décoration. C'est vraiment très, très beau. Et je tenais vraiment à les, à les en remercier, parce que ça donne la euh, bonne vie au village, mais aussi un, un sens à cette fête de la saint vincent qui est aussi ma première en tant que, en tant que préfet. Et... Euh, J'aurais donc plaisir à, à revenir ici pour déguster euh, des vins, évidemment, voir également l'évolution du village, <rire> si on m'en donne le temps. Et euh, voilà, Donc tout ce que je veux dire, c'est je souhaite une très bonne fête, très bonne Saint-Vincent, et vive Léhi et euh, vive Lyon. Merci beaucoup.